Bonjour, je m'appelle Madeo Clincard, je suis étudiant MMI à l'UT de Castres et aujourd'hui je vais te présenter mon département. Suis-moi Là, je vais te montrer une de nos salles de TP. Donc, c'est une salle info, on a des ordis. Bonjour. Bonjour. On a deux ordis par poste à peu près. Et là, on est dans un cours de traitement et représentation de l'information où on code de la couleur avec des chiffres, donc du binaire, 0 et 1. Allez, suis-moi, je vais te montrer notre salle. Là, on va aller dans une autre salle TP. C'est la salle Mac, où tous les ordinateurs, c'est des Mac. On a même une tablette graphique, où on peut faire du dessin, que derrière, on peut animer en motion design, où on peut faire encore du dessin sur Illustrator. Et l'avantage qu'on a avec cette salle, c'est qu'il n'y a que des Mac, on peut travailler sur des logiciels Mac, comme Final Cut Pro. Et voici une de, nos, une de nos nombreuses salles. Bon, ici, on est dans le studio vidéo. Comme tu peux le voir, il y a pas mal d'instruments de musique. Il y a un fond vert, donc on peut tourner des petites vidéos pour des projets. Euh, c'est ici un peu où les étudiants, ils se posent pendant leur pause, après manger ou pendant les cours. On peut jouer de la musique, c'est assez bonne ambiance. Tout le monde rigole et, euh, et on a pas mal de, de matériel pour tout ce qui est tournage vidéo. Derrière, on a un enregistrement, euh, un studio d'enregistrement pour faire du son. C'est super sympa. Et là, on se retrouve dehors sur le parking MMI. Comme on peut voir, il y a pas mal de verdure. C'est super sympa. Il fait beau. C'est là aussi où les étudiants se mettent pendant, pendant leurs heures de pause. En plus, on a un super projet de jardin partagé qui est, organisé par, qui est encadré et organisé par les étudiants d'MMI. Donc on va installer plein de tables et il y aura plein d'installations extérieures pour pouvoir se poser et tout. Ça va être super sympa. Et euh, donc maintenant que tu connais un peu plus le département, voilà, j'espère que cette petite visite t'a plu et à bientôt en MMI à Castres.